Nous sommes le 17 avril 2023. En direct et en exclusivité, nous recevons M. Guy Guidera, analyste indépendant. Monsieur Guy, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur les journalistes. Bonjour à tous euh, ceux qui suivent euh, Congo Live Télévision de partout dans le monde entier. Merci Guy, encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes là pour répondre à nos quelques questions d'actualité, mais il faut euh, signaler que. Le week-end en tout cas au Congo a été marqué par les propos du président rwandais, les propos qu'a en tout cas au Bénin lors de son séjour là-bas. Monsieur Guy, vous attaquez un fils d'abord du Nord Kivu, un Congolais et un, ainsi qu'un analyste indépendant. Quand vous avez suivi le président Paul Kagame, ça vous a dit quoi Et comment vous analysez ces propos Eh bien, les propos du président rwandais... Au Bénè, ce sont des propos qui ne me surprennent pas. Vous savez que déjà à son temps, à l'époque, Abiyarimana avait tenu des propos personnels. L'ancien président rwandais avait tenu des propos du genre euh, qu'il y aurait des terres euh, euh, rwandaises en territoire de Walikale. Et par la suite, on apprendra que non, bon, il avait fait des arrangements avec l'ancien président de la République à l'époque d'Isaïr, Mobutu, et qu'il aurait acheté une très grande concession d'Alewalikale et que c'est cela que euh, certains Rwandais voulaient réclamer comme étant des terres appartenant au, au, au Rwanda. Mais alors, euh, euh, il faut prendre ces propos du président Paul Kagame avec tout le sérieux. Pourquoi Parce que finalement, il commence à réfléchir à haute voix. Ce qui se disait tout bas, ce qui se pensaient tout bas commence à se dire tout haut. Et donc euh, le fait d'extérioriser ce qu'ils ont au fond d'eux nous permet de comprendre que ce, quoi, les intentions, n'est-ce pas, de, ce, de, de, de certains pays voisins, justement le Rwanda, par, par, par, par, parmi eux. Et, il faut faire une bonne analyse un bon rapprochement des faits qui se passent dans cette région et dans le nord qui vous pour comprendre réellement s'ils ont de l'intention ou pas parce que quand on parle par exemple de la balkanisation moi je l'ai toujours dit balkaniser c'est une démarche qui va dans le sens de vouloir annexer n'est-ce pas, une partie du territoire X sur le territoire Y et pour le cas c'est vouloir couper une partie du territoire congolais et l'annexer sur le territoire et, rwandais. Et je me rappelle un moment, un ami, un compagnon de d'élite Patrick Bala a justement dit qu'il fallait justement qu'on fasse le contraire qu'on annexe les Rwanda sur la RDC Vous voyez de tels propos qui fâchent de part et d'autre et qu'il ne faut pas encourager C'est Pourquoi je l'ai dit Parce que justement euh, il n'y a personne qui peut aller à l'encontre des dispositions légales et réglementaire et même des dispositions politiques. Puisqu'après euh, euh, la conférence de Berlin, euh, les, mille, les, mille, les, les limites ont été tracées entre les pays de la région. Et vous savez très bien que les limites entre la RDC et le Rwanda sont connues. Les derniers cas, les derniers cas qui prouvent que ce que le président rwandais a dit est une pure provocation et qui n'aura jamais d'effet sur la RDC parce que les Congolais n'accepteront pas, c'est le fait que, rappelez-vous, du temps de l'honorable Julien Paloukou, quand il était encore gouverneur ici, vous avez suivi, il y a eu cette polémique entre la, entre, par rapport à la limite entre la RDC et le Rwanda. Et vous savez qu'il a été institué à l'époque une commission mixte qui a permis à ce qu'on puisse marquer la limite entre la RDC et le Rwanda. Et vous connaissez l'histoire des bornes qui ont été implantées, oui. placées oui. entre la RDC et le Rwanda. Je me rappelle encore euh, euh, personnellement lui aussi, et, et le notable et, et Rachid Itumbula, qui était dans cette commission et qui était à l'avant-première ligne, qui donnait les détails euh, du jour, le jour à toute la population. Et cela a été fait pendant que le chef de l'État rwandais actuel était aux affaires. Pourquoi à ce moment-là, il ne s'est pas réveillé il ne s'est pas, pas opposé à, au placement de des bornes, bornes. qui limitent la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, euh, Ndaïuel a, a, a su démontrer que s'il y a des réclamations à faire par rapport aux terres, c'est le Congo qui devrait réclamer des terres au, au, au, au, au Rwanda. Je connais un ami qui dit, euh, qui dit que euh, ce qu'on appelait... Ce qu'on appelait Ghisèni oui. à l'époque, aujourd'hui c'est le district de Roubavou. Mm -hmm. Et il me dit, bon, euh, puisqu'il est de la communauté autochtone du Nord, qui vous dit, mm -hmm. ça s'appelait Ghisèni. Et, et que, que Ghisèni a, a été bien. transformé à Ghisèni. Mm -hmm. mm -hmm. Mais quand c'était Gisenyi, c'était une entité congolaise. Et que les, les Congolais allaient jusque justement à Gisenyi pour euh, subvenir à leurs besoins en étant sur que, leur territoire. Ça, ni, ce n'est qu'une parenthèse. Il y a même mais... Certaines avenues, il faut les souligner au Rwanda. Oui. Les... Même non que certaines avenues sur si au Congo. Peut... Heureusement, vous le savez. Heureusement, vous le savez. Moi, je pense qu'on ne peut pas abuser, on ne doit pas abuser de la proximité euh, entre nos deux pays et de l'ouverture également de la RDC pour, pour aller jusqu'à croire que le les, les, les pays est offert. Nous avons euh, une histoire qui est notre que nous devons assumer. Nous savons qu'il y a des gens qui sont venus en RDC comme des de, de, de, de, de, de transplantés à l'époque coloniale, nous savons qu'il y a d'autres qui sont venus comme des réfugiés et des, trans, des, des transports plantés c'était par rapport à l'exploitation euh, à l'économie euh, des plantations et consorts euh, l'exploitation des minéraux et, mais par rapport aux, aux, aux guerres au Rwanda vous connaissez que l'histoire du Rwanda se répète c'est à dire que si les uns sont au pouvoir les autres doivent être euh, du côté. si les uns sont au pouvoir d'autres et vice versa et nous savons que ce genre de situation au Rwanda ont toujours déversé des réfugiés sur le territoire congolais mais écoutez nous, nous sommes un peuple hospitalier. Ce n'est pas parce que nous sommes hospitaliers qu'on va nous imposer certaines choses, à aller jusqu'à vouloir nous ravir nos terres. Ça, je pense que ça ne passera pas. Les Congolais ont démontré qu'ils ne peuvent pas accepter ça. C'est pour ainsi dire que c'est de la provocation, mais qui n'aura pas d'effet. Pourquoi Parce que les Congolais sont unanimes sur une chose. L'unité congolaise et le, le fait qu'on ne peut jamais laisser une portion du territoire congolais à des étrangers. Les le, le propos, en tout cas, de Kagame, a suscité des de, de, de réactions dans les chefs des de, de, de Congolais, il faut les souligner. On a suivi, par exemple, le, le, le, le ministre Mouyayari. Je crois qu'il va me revenir encore sur cette question, c'est matin parce qu'il va tenir un briefing avec la presse. Mouyayali a dit ceci Kagame transgresse l'histoire. Ses propos continuent, disons, constituent pardon, une nouvelle provocation. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est la cause de l'insécurité à l'est du Congo. Créateur du RCD, CNDP, M23. Ce qu'il ne doit jamais oublier, c'est que nous défendons chaque centimètre de notre territoire, dit le ministre Patrick Mouyaya mais même le ministre Patrick vous, vous l'appelez aujourd'hui ministre, il ne faut pas oublier que c'est parmi les jeunes élus, hein, ouais. euh, députés euh, national depuis euh, pratiquement 2011 hein. 11, ouais. vous comprenez c'est depuis, depuis 2011 que Patrick Mouya a été élu député il, a, il est jusqu'à jusqu jusqu ce jour dans la dynamique des jeunes parlementaires mm -hmm. et je le connais brave, je le connais très attentionné aux questions de notre pays et malgré son jeune âge, il suit au quotidien. Ouais. Et vous avez vu qu'il a suivi, il a accompagné le ministre euh, suisse, non, le, président, le, le président, pardon, le président suisse ouais. euh, dans sa mission ici à l'est et au nord. Qui vous commencez de qui vous C'est pour vous dire qu'il suit de très près la situation. Et je le disais dans, à, au début de l'émission, ce que c'est que le chef de l'État rwandais fait c'est de la provocation. Ouais. Ce n'est pas contradictoire avec ce que le ministre dit. Ouais. Je pense que tout en étant ministre, il reste l'élu du peuple. Il doit exprimer les aspects du peuple. Mais quand et ce qu'il dit c'est M23, ça veut dire... Mais oui, c'est clair. Rappelez-vous que ce que nous appelons M23 aujourd'hui, c'est ce qui a été appelé à l'époque... Et, et, et, et, et Non, avant, RCD, c'était le SNDP. Oui. Si vous voyez le cycle... des de, de, de, enfin, c'était les RCD. Oui, avant, avant c'était les RCD, oui. puisque après que les musée Laurent-Désiré Kabila mm -hmm. aient brisé la glace et, et s'est décidé de, de dans des coudres avec et les Rwandais et les Ugandais qui ont massacré des populations qui s'en il a dit tout haut qu'il qu s'est autoproclamé bien sûr, ce qui n'a pas chanté ses compagnons, qui l'ont accompagné jusqu'à la prise du pouvoir Chassam Mobutu et bien il a, il, a, il a été obligé de se débarrasser de ses alliés et ses alliés lui ont fait la guerre c'est ce qu'on appelait la guerre d'IRCD c'est cette guerre d'IRCD qui, par la suite, après être géré par le président Joseph Kabila à Kabang à l'époque, vous savez que nous avons quitté la situation des rébellions vers la transition et de la transition aux élections de 2006, eh bien, c'est cette rébellion du RCD qui a parrainé encore Laurent Kouda, qui était un général et déjà récupéré sous le label du RCD, mais qui s'est transformé en rebelle pour le compte du RCD mmh. et on a commencé les CNDP du CNDP on est allé jusqu'au M23 oui. et aujourd'hui c'est devenu un mouvement terroriste c'est pour ainsi dire quoi oui. la démarche elle est là elle ne date pas d'aujourd'hui oui. ce, ce que les gens doivent savoir c'est que s'il si manque aujourd'hui des papiers oui. pour attester l'annexion de certains territoires du Rwanda, de, de la RDC sur le Rwanda et l'Ouganda par exemple mmh. et bien nous pensons que sur les faits sur les faits, il y a des réalités que nous devons dénoncer. Je sais qu'il a fait une sorte de, euh, de, de, de, de, de, de tromper la vigilance de la population en disant qu'il y aurait même des terres rwandais sur le territoire ougandais. Oui. Même sur le territoire ougandais, oui. il, il a insinué cela. Mais je pense que la réalité, c'est la RDC qui est visée. Et vous voyez, sur le plan économique, comment est-ce que toutes les ressources de la partie est de ce pays, la RDC, profitent au Rwanda et à l'Ouganda, et à d'autres pays, bien sûr, alliés à, à, à eux c'est pour dire que sur le plan économique il y a cette balkanisation puisque ça ne coûterait rien à ce que nos minéraux passent directement par la capitale à Kinshasa par exemple et que euh, les Rwandais ne puissent pas être proclamé par exemple meilleur producteur des de de, de, de, de minéraux dont ils n'ont pas de gisements vous voyez qu'à force de trop gâter eh, certains pays voisins, on, on est entré finalement euh, de, de, de, de vouloir eh, eh, les entêter pour rien. Vous savez qu'on qu est allé jusqu'à donner... Eh, eh, et, euh, et, comment on appelle ça? Une usine d'exploitation d'or de, de, de, de, oui. euh, à Kigali, ouais. mais, mais, mais, mais ils n'ont pas été satisfaits. Oui. Vous, vous comprenez? Ils n'ont pas toujours été satisfaits. Moi, je pense qu'il euh, y a lieu de considérer que sur le plat fait, le Rwanda est en train d'appliquer sa politique parce que l'influence de beaucoup de choses sur la, de, de la partie est ont eu la tendance d'aller vers le Rwanda ou l'Ouganda. Et ça, c'est très dangereux, je l'ai dit, pour que nos gouvernants prennent garde, pour que surtout si nos élus, je parle des institutions de la, de la République, et, entre autres, les, les, les, les parlements congolais, ils doivent prendre des dispositions pour que cesse cette aventure rwandaise. Il faut qu'il y ait une complicité entre les institutions pour que ils mettent en place une politique étrangère à la hauteur de la menace de, pays, de certains pays voisins. Il faut qu'ils mette en place une diplomatie à la, à, à, à la hauteur de la menace des autres, des autres diplomaties. Vous, vous voyez aujourd'hui le président suisse prendre une décision d'être porte parole n'est-ce pas, de, de la, du gouvernement congolais euh, au niveau des nations, du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est parce qu'il vient de vivre... Les, les, les, les conséquences des, des, des, des, des guerres que, que, que, nous que nous imposent le Rwanda et l'Ouganda. Vous voyez la catastrophe euh, humanitaire qu'il y a da dans le cas de, de, de, de, de, de, de Kanyaroutina, de Mugunga, Lac Vert. Aujourd'hui, on a banalisé la vie humaine. Hein Donc, les Congolais sont devenus comme des cobayes où euh, les grandes puissances qui produisent les armes viennent expérimenter ça sur le territoire congolais. Écoutez, les Congolais sont des humains, jouissant des mêmes droits à la vie, à la dignité et tout ce qui vient par la suite. Nous pensons que c'est ici l'occasion d'interpeller ceux-là qui se prennent pour des donneurs des leçons de la démocratie, de la paix. Je parle ici même du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il doit prendre les dispositions. Les Nations Unies, il il faut, se, il faut rappeler aux gens qu'aujourd'hui, euh, si le Rwanda. Hier, le Rwanda disait bon, c'est parce qu'ils poursuivent les FDLR. On leur a même accordé l'opération Mojave, Il y a eu plusieurs opérations pour les permettre de récupérer les leurs, n'est-ce pas Que les Nations Unies ont imposé aux Aïrois à l'époque comme des réfugiés. Aujourd'hui, on nous les impose FDLR. Mais vous savez qu'ils créent des dégâts plus sur les, les, les, les territoires congolais et tuent les congolais, plus qu'ils tuent les rwandais. Aujourd'hui, j'ai paru même qu'il y aurait une complicité, que ces gens qu'on appellerait des œufs de l'air travaillent toujours pour le compte du Rwanda. Je vais vous dire pourquoi. Parce que partout où il y a les œufs de l'air, ce sont des gisements miniers. Et les minéraux qui sont exploités là-bas, le premier à mettre la main dessus, c'est C'est encore le Rwanda. Vous, vous vous rendez compte Les gens qu'on considère comme leurs ennemis farouches exploitent les ressources naturelles, les minéraux congolais, et ceux qui les reprennent pour les revendre, c'est encore le gouvernement rwandais ou les hommes d'affaires rwandais. Et c'est ainsi qu'on va proclamer, par exemple, les Rwandais, premiers producteurs du coltan, des castérites. Et pourtant, ils n'en de... ont pas. Pourtant, ils n'ont pas. Ouais. pas ces gisements ces, ces miniers. Ouais. C'est là que je disais que sur le plan des faits, Écoutez, c'est flou, il est entretenu parce qu'ils en profitent déjà sur le plan économique. Le pillage et l'exploitation des ressources naturelles, c'est déjà une réussite. Et qu'est-ce que vous voulez encore C'est vrai, les, les papiers, ils ne les auront jamais mais il faut qu'on arrive à une situation où on les empêche même de venir amasser, prendre, piller les, les, les, les ressources naturelles et, en appauvrissant le peuple congolais ou en versant le sang des Congolais. C'est ce que nous voulons dénoncer. Et donc je salue cette prise de position de son excellence Patrick Mouyaya, qui est oui. D'accord, vous, vous êtes revenu également par rapport à la visite du président suisse, parce qu'il faut préciser avant de s'envoler pour la Suisse, et il s'est entretenu, Là, il y a eu un peu de presse avec la, la, la, la, la, la presse des Goma, Donc, où il affirmait qu'il n'était pas en tout cas acceptable qu'un pays intervienne sur les territoires d'un pays souverain. Il a dit, bien sûr, sans citer les lots du Rwanda, dont les experts, en tout cas, de l'ONU ont établi euh, qu'ils soutenaient les M23. Mais, quand même, en tout cas, le président suisse a lancé un message à tous ces pays-là qui tentent d'agresser la République démocratique du Congo. Ça vous dit quoi, ces propos Je pense que les propos du président suisse euh, sont des propos d'un homme d'État, mm -hmm. d'un homme, homme respectué de, de, de, de, de, du droit international, mm -hmm. d'un homme respect, respectué de des de, de, de, de valeurs et aujourd'hui vous savez que la souveraineté de notre pays n'a pas été un cadeau donné aux Congolais la souveraineté que nous avons aujourd'hui est, est, est la résultante d'une lutte acharnée des Congolais parmi lesquels les jeunes qui ont toujours été à l'avant première ligne pour faire des revendications soit sociales soit politiques et autres mais qui sont morts parce qu'il fallait qu'on en arrive à obtenir l'indépendance. Je ne veux pas ici revenir sur l'histoire Emery Patrice Lumumba. Paix à son âme. Mais moi, je pense qu'il avait tout dit. Il a demandé aux Congolais de ne pas voir le Congo comme étant un pays grand. C'est un pays qui nous exige de la grandeur en tant que Congolais. Cela étant, les, les gouvernants congolais, les hommes d'État congolais doivent se mettre à la hauteur de leurs responsabilités. Je l'ai dit parce que ce que dit le président suisse, ça fâche. Un président qui arrive et qui constate directement à l'Eni ouais. que c'est la souveraineté d'un pays qui est violée, eh violé. mm -hmm. bien ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire il a lancé un message sur le chiquet international qu'il faille que l'on interdise l'aventure des pays qui s'aventurent justement à aller marcher sur le territoire d'autrui. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons à rester à la défensive. Mais écoutez, j'ai toujours dit que les rapports ne resteront pas tels qu'ils sont aujourd'hui. Les gens qui sont forts aujourd'hui ne les resteront pas éternellement. Les gens qui sont faibles aujourd'hui dans cette région ne les resteront pas éternellement. J'ai toujours rappelé le fait qu'à l'époque d'Isaïr, mais Mobutu était considéré comme les, les, les, les, les gendarmes du continent ouais. africain. Et c'était lui qui faisait la loi. Ouais. Et aujourd'hui, si Kagame a cette posture, il ne doit pas en abuser, puisqu'il doit se rappeler qu'il est passager. Le Rwanda va rester et que sa gouvernance doit rassurer, doit aussi prévenir l'avenir pour ne pas exposer son peuple. Parce que les jours où ils ne seront pas dans cette posture-là, il ne faudrait pas que d'autres pays africains, par exemple, qui auront été vexés à à une période de l'histoire puisse chercher à se venger. Merci Guy. Alors on va finir, dans moi, je crois, de deux minutes. On, on finit par cette actualité. Les ministres de la Défense des pays membres de l'EAC se réunissent en tout cas ce mercredi 19 avril à Goma. C'est euh, dans l'objectif de clarifier les mandats de la force régionale de l'EAC. Il faut préciser en tout cas qu'à cette occasion, il faut également évaluer la situation de sécurité actuelle au nord. On aura, des, on aura un éclairage utile par rapport au mandat des de, de délais assez à l'issue de cette réunion qui mmh. sera organisée à Goma à partir de ce mercredi. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette euh, rencontre, M. Guy Eh bien, pour répondre, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire que le Congo ne doit pas être pris comme un bien sans maître où toutes les armées du monde viennent s'aventurer ici. Non, non, non. Si aujourd'hui nous sommes avec la Monisco, nous connaissons son histoire depuis la Monique jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pensons qu'il faille capitaliser cette solidarité des nations unies mais à, à, dans, dans, dans, dans, le plus, dans la plus grande sincérité, pour que les moyens des Nations Unies servent justement au regard de, de l'article, je crois, 23, 24 et 25 de la Charte des Nations Unies que l'on puisse imposer la paix et en toute urgence oui. dans la région du Grand Lac. Ça, c'est la première des choses. Oui. Alors, si East Africa Community se retrouve sur le territoire congolais, oui. écoutez, pour les panafricanistes que, que, que nous sommes, on peut bien comprendre, mais à condition... Qu'ils restent dans leur mandat offensif. Parce qu'avant qu'ils viennent, il faut rappeler l'histoire c'est qu'on a considéré les M23 comme étant une force, d'ailleurs un mouvement terroriste. Et d'autres forces, telles que les FDLR et les ADF, comme étant des, des mouvements, des forces négatives, qui méritaient d'être traités comme des forces euh, terroristes, des mouvements terroristes. Les groupes armés doivent également être anéantis. Mais écoutez, aujourd'hui, il est aberrant. Inadmissible que le contingent East African Community se comporte comme des de gardiens des territoires en jadis occupé par le M23. Non, c'est comme s'il devenait le, pro, le prolongement du M23. Oui. C'est ça que nous ne voulons pas. J'ose croire que le ministre, le vice-premier ministre ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui va bien sûr participer à ces assises et qui, est, qui a une histoire dans l'histoire des armées et, et, et, et même des rébellions, puisqu'il a été euh, président le, le, le de... Seigneur des guerres, oui, il faut le préciser. Oui. J'ose croire qu'il va mettre la complaisance de côté pour dire à ces homologues oui. qu'il faille que leurs leur, leur, leur troupes mm -hmm. qui soient envoyées pour le compte de East Africa Community mm -hmm. se comportent comme des éléments qui ne mm -hmm. sont, mm -hmm. sont mm -hmm. pas venus faire le tourisme mais réellement témoigner leur solidarité à la RDC qui reste souverain merci. et qui a cette première responsabilité de protéger son territoire merci national Merci beaucoup Guy Kivira je rappelle que vous êtes un analyste indépendant, merci de nous avoir accordé cet entretien, mm -hmm. c'est lundi en Direct et en exclusivité sur Congolais. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, tout à l'heure pour un nouveau numéro. Je vous disons bye bye, merci. Merci Guy et c'est tout mon débit de semaine. Merci, parlez-moi. Merci, bye bye. Mm.